notre conférence avec vous, Imad Bejani. Je rappelle que vous êtes directeur éducation et recherche chez Microsoft. Première question pour nous permettre de mieux cerner le sujet. Comment le virage numérique a-t-il été pris par la formation? Voilà, donc bienvenue chez Microsoft. Nous sommes ravis d'accueillir cette, cette conférence. Euh, moi, je vais vous parler effectivement de l'émergence de ce qu'on appelle l'e-learning. C'est vraiment l'e-learning, si on veut le définir, c'est la technologie au service de l'enseignement et de l'apprentissage et euh, c'est maintenant assez vieux, ça a émergé dans les années euh, 90 et euh, ça a pris plusieurs formes. Euh, donc je dirais que c'est à la fois très utile et très agréable. Euh, c'est mieux d'apprendre pour les demandeurs d'emploi, pour les étudiants, c'est aujourd'hui le numérique a apporté quelque chose de nouveau et transforme un peu la pédagogie. Donc le, les plateformes d'e-learning vous voyez sur cette planche où on était plutôt en amphithéâtre, il y avait un, un prof qui, qui voilà qui euh, donnait sa science de haut vers le bas. On est passé à un mode dans les années 2000, on va dire, où on va être en interactivité, on va pouvoir accéder à ces contenus d'un peu partout. Euh, la classe dans sa... ou l'amphi dans, dans sa... Eh bien, sa limite physique n'a plus de sens puisqu'on peut étudier avant, après le cours. Donc tout ceci euh, a facilité, a transformé un peu déjà la pédagogie. Mais on voit que dans cette première photo qu on a euh, un apprenant ou un élève et un ordinateur et ça reste quand même assez statique. Euh, l'interactivité elle est vis-à-vis -vis du, du, du, du cours, mais pas, pas trop euh, dans le processus ludique ou dans l'interactivité avec les autres apprenants. Ensuite est venu le, le jeu sérieux. Donc euh, c'est ma prochaine planche, donc le, le « Serious Gaming ». Et on voit bien que euh, ici, ça apporte euh, d'abord des parcours pédagogiques nouveaux, euh, une interaction avec les autres joueurs. Et euh, ce jeu a été mis au service euh, d'apprentissage euh, tout à fait important et sérieux. Et vous pouvez les, les essayer. Donc tout à l'heure, on va voir avec Simulang euh, ce que ça peut donner euh, pour apprendre les langues, mais aussi pour apprendre l'histoire euh, en primaire, euh, en secondaire, euh, dans le monde professionnel. Parce que le e-learning, le serious gaming est tout à fait applicable au monde professionnel et euh, euh, typiquement là vous avez euh, un, un jeu sérieux euh, pour que les euh les euh, gestionnaires de comptes euh, en, en, en univers bancaire euh, apprennent leur métier et un petit zoom sur Minecraft qui est un formidable jeu euh, qui appartient à Microsoft et que les, que les euh, enfants de 7 à 15 ans adorent et avec lequel on peut apprendre beaucoup de choses. Ce qui m'amène quand même au plat de résistance, donc euh, c'est le MOOC. Euh, le MOOC, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un, un mot en anglais qui s'appelle Massive Open Online Course. En gros, c'est une plateforme très ouverte, on peut s'inscrire librement, elle est gratuite et elle est en ligne interactive. Donc là, je fais plus, juste un petit, une petite précision. Il y a les plateformes de MOOC, et on va voir ça avec Catherine Mongenet et Fon. Puis il y a le cours lui-même qu'on appelle aussi MOOC. Donc il faut toujours faire attention. On parle, ce on parle de plateforme On parle d'un cours particulier, euh, d'anglais, d'histoire, de philo, etc. Et comment ça marche On s'inscrit. Euh, C'est un vrai cours, comme si on était à la fac, date de début, date de fin. Il y a un prof qui est soit en ligne, soit en vidéo, et on va avoir des... Euh, des choses à faire euh, tout en apprenant. Donc, le, le plus important et euh, ce qu'a apporté le MOOC, c'est euh, l'expérience sociale hein, ou le social learning. Euh, et là, on va avoir autant d'interactions avec le prof qu'avec ses pairs. On va apprendre autant de l'enseignant que euh, des autres apprenants. Et ça, c'est très intéressant, notamment quand on est en recherche d'emploi, d'apprendre de l'expérience des autres. Alors, les quelques enjeux autour des MOOC euh, aujourd'hui, euh, c'est bien entendu... Euh, est-ce que c'est -ce est sérieux En gros, est-ce qu'un MOOC, c'est sérieux Et est-ce que ça peut remplacer euh, un diplôme ou, euh, ou est-ce qu'on peut euh, substituer ça euh, à un vrai cours ou, euh, à un vrai parcours d'apprentissage En tout cas, on en prend le chemin. Les grandes facs américaines, et ça, Catherine Montgenet va en parler tout à l'heure, en, en prennent le chemin. Chez Open Classroom, donc, euh, on va voir tout à l'heure, on, on progresse vers de la certification nous-mêmes chez Microsoft, on a des, des plateformes certifiantes et ça devient de plus en plus sérieux, même si on n'y est pas tout, tout à fait encore. Euh, Aujourd'hui, il y a des parcours complets dans les grandes facs américaines comme Harvard qui peuvent être accessibles et on peut obtenir le diplôme euh, à distance. Maintenant, encore faut-il... Euh, s'assurer que euh, bah, l'apprenant c'est lui qui fait euh, qui est en train de faire ses exercices et qui ne s'appuie pas sur quelqu'un d'autre il faut que euh, le certificat électronique soit crédible et que euh, il puisse pas être reproduit bon il y a quelques quelques challenges techniques mais en tout cas L'expérience de l'éducation en interactivité et l'accès, la facilité d'accès au contenu et au diplôme est en train d'être totalement bouleversé par les MOOC. Je vous cite un exemple qui est un MOOC de de Microsoft, puisqu'on a cette plateforme collaborative qui s'appelle Office 365, et il y a un MOOC gratuit sur Office 365, on peut s'inscrire, il y a un prof qui va venir et donner son cours, et comme ça, ceux que ça intéresse pourront apprendre Exchange, SharePoint, en tout cas l'utilisation en tant qu'utilisateur final, et échanger avec d'autres apprenants. Et pour finir, je fais un petit zoom sur les acteurs des plateformes, donc il y a bien sûr les américains notamment edX et Coursera qui sont les deux plus grandes plateformes et certaines écoles françaises mettent leurs cours là dessus et on va avoir aussi des acteurs français donc FUN, Open Classroom Ionis, Ionis X notamment pour tout ce qui est école de commerce et voilà j'en ai fini avec ce tableau général concernant l'apprentissage en ligne. Merci pour cette remise en perspective, Imad Bégénie, c'était très clair. Ça me permet d'introduire